Vous êtes le second à franchir cette ligne d'arrivée à pointe à -Pitre. Quel est votre sentiment eh ben, Je suis content. Euh, je, suis, je suis fier de cette deuxième place. Alors évidemment, il y a un peu de déception parce que j'étais là pour essayer de gagner. J'aurais aimé euh, gagner cette course. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une belle course malgré tout. Je suis super content de, de cette deuxième place. C'est pas une victoire, mais ça reste, ça reste une belle course euh, dont je suis fier. Euh, je voulais faire vivre au bateau une belle route du Rhum, je pense que je lui ai, ai fait vivre une belle route du Rhum et, euh, et voilà. Et je suis heureux d'arriver aujourd'hui en Guadeloupe, euh, pas si longtemps que ça après le premier et en ayant joué avec lui jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a fallu pour la première place Toujours pareil, on peut refaire, quand on refait les régates, on peut refaire le, peut refaire le monde à chaque fois, mais euh, pas grand chose, mais un petit peu plus à chaque fois, un petit peu plus au départ probablement peut-être, euh, peut-être un peu plus d'agressivité. j'en parlais, je pense dès le début. Pour être plus rapidement dans le match. J'y étais pas les premières heures. Et voilà, mais je... bah, c'est le jeu, c'est comme ça, Faut... on fera mieux la prochaine fois. Le meilleur souvenir bah, Le meilleur souvenir, j'en parlais, c'est probablement la... ce, ce bord derrière le... aux Açores, là où on vire de bord dans, le... dans un front, et derrière, il y a des conditions assez musclées où ça va super vite. C'était un peu chaud, c'était assez... assez dingue, on était en équilibre sur nos feuilles, là il n'y a plus grand chose à mon avis qui touchait l'eau de temps en temps. Et euh, ça allait super vite. Et... Euh... On peut faire ça qu'en course et c'est cool de pouvoir faire ça et c'est une chance, c'est un privilège immense de pouvoir naviguer sur ces beaux bateaux et de pouvoir les pousser comme ça à fond. C'était assez dingue, je pense que ce n'est pas des choses que tu vis 150 fois dans ta vie de marin et, et ça, ça restera un souvenir. Et c'est assez rigolo parce que pour avoir discuté 5 minutes avec Charles à l'arrivée, on a la même on a, enfin même souvent on a parlé de ça quoi tout de suite. Et le moment le plus difficile de la course je pense que le moment le plus difficile, c'est quand euh, je casse la donc ma downline de foil, donc j'ai plus de foil bâbord. Et là, avant de savoir si c'est réparable ou pas, euh, je me dis oh, non pas. Je me, je, je me faisais le schéma d'une course où j'allais devoir faire, euh, je sais plus combien rester 1200, 1400, 000. Euh, je, voilà, je, voir le bateau qui ne va pas à son plein potentiel, c'est, je l'ai déjà vécu il y a 4 ans, c'était quelque chose assez frustrant. Et euh, ouais, c'était le moment là, pendant quelques minutes, quelques heures où je ne savais pas. où Je savais que j'allais perdre beaucoup de toute façon, réparation par réparation. Je perdais euh, chaque seconde qui passait, je perdais du terrain. Mais ça, ce n'était pas simple. Même. Il y a eu des moments de doute, des, des moments de, euh, émotionnels forts Il oh ben, y en a toujours en course à des moments de, En tout cas, des très fortes, il y en a tout le temps. Et ça, c'est ça qui est fabuleux. Probablement parce qu'on on pousse beaucoup, on est fatigué. Et, euh, et voilà, c'est assez génial quand tu arrives dans un stade où justement il y a tellement d'engagement dans le bateau qu'en fait tout devient intense quoi. N'importe quelle petite chose devient un émerveillement, n'importe quelle petite difficulté devient une montagne. Et je trouve ça assez génial de vivre cette intensité là. Et ça il y en a eu plein des moments où euh, tu doutes, il y a des moments où justement par exemple le contraste, je pense à cette, cette casse, forcément sur le moment de la casse je me dis ah non pas ça, pas, pas ça, pas maintenant. Je, je, bah je jouais la première place à ce moment-là, j'ai pas très loin. Euh, si ce n'est pas en tête, je ne sais pas, ça jouait à rien. Et là, je me dis, bah non, là, je ne là, je peux plus, quoi, je peux plus jouer. Euh, et voilà, et tant que tu ne sais pas si tu arrives à réparer. Et, et quelques heures après, quand tu arrives à réparer, bah, tu sais que tu as perdu du terrain. Tu sais que mais tu repars, tu repars à fond la caisse à 100% du potentiel du bateau. Et c'est hyper grisant comme sensation. Tu dis, bah voilà, j'ai réussi à réparer et ça repart et je vais m'éclater. Et, et je joue et je vais jouer jusqu'au bout et ça, c'est top. Tes premières pensées euh, au moment de l'arrivée, en passant les, les, les bouées, c'était quoi euh, un, Une forme de soulagement et de fierté d'arriver, euh, d'avoir fait une belle course, d'avoir fait quelque chose de propre. Avec euh, quelques minutes qui ont suivi, un peu difficiles et délicates, parce que j'ai appris euh, dans les minutes qui suivent l'accident de ce matin. C'était un peu chamboulé, contrasté, parce que ce côté qui était finalement où, voilà, où j'arrivais, c'était assez, j'ai envie de dire, innocent et simple d'arriver comme ça. Et, et là juste après, un peu chamboulé, euh, d'apprendre ce terrible accident. Et donc voilà, bah, ça fait aussi. Bah, c'est ça, c'est la roue du rhum. c'est les contrastes, les émotions, des émotions très belles, des émotions très dures, et en tout cas toujours avec une intensité incroyable. Merci.